Bonsoir à tous, ici Armelle Timine, thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait vous aider à résoudre beaucoup plus facilement les problématiques que vous traversez. Alors vous voulez dire, waouh, c'est une grande mission. En réalité, on peut déjà commencer quelque part et commencer de la bonne façon. Je vais vous expliquer. C'est que ce que j'observe en fait dans bah, dans les ateliers, dans les séminaires, mais aussi dans les séances individuelles que je mène, c'est qu'il y a vraiment un engouement, un empressement à trouver les solutions. Armelle, quels sont les outils Quelles sont les solutions Comment on fait Quelles sont les clés Et il y a cette ruée, je trouve qu'il y a cette consommation aussi euh, d'acheter des... Des formations, des, des, des, des, des outils sur Internet ou autre, parce qu'on veut avoir les outils. Et vous allez réaliser quoi, en fait? Je souhaite, je vous souhaite en tout cas de faire l'expérience, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, avant de trouver la solution adéquate à votre problématique, la première chose qu'il est important, en fait, de porter votre attention, c'est quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe chez moi en fait Bien entendu, vous allez peut-être déjà traverser des situations dans lesquelles ben, vous avez trouvé la problématique et la solution était appropriée et c'est ok. Mais si la situation revient de manière en boucle, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et en fait, je rencontre chez certains de mes patients qui viennent me voir et c'est assez rigolo parce qu'ils me disent « Bon ben Armin, voilà, euh, aide-moi, euh, des programmes, c'est quoi les outils et la solution ?» parce que je connais la problématique qui est que j'ai une blessure de je ne sais quoi, je ne sais quoi, c'est la raison pour laquelle je fonctionne comme ça. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que je dis souvent à cette personne « Mais si c'était vraiment la problématique, tu ne tournerais pas en rond, tu ne revivrais pas la situation en boucle tu ne serais pas toujours au même endroit et tu ne serais pas venu me voir. La raison pour laquelle, en fait, vous, la situation revient en boucle, c'est que vous n'avez pas trouvé le noyau, c'est-à-dire la problématique en question. C'est important de trouver la racine. Le seul problème, c'est quoi, en fait C'est que cette racine-là, elle ne se trouve pas dans votre mental. Votre mental n'est pas le moyen qui vous permet d'avoir cette information-là. C'est la raison pour laquelle quand vous allez essayer d'analyser votre situation, vous allez l'analyser avec votre mental, d'accord Et vous allez trouver une, une, une problématique à laquelle vous allez trouver une solution. Puis au final, ça ne va pas fonctionner. Et puis vous allez dire, mince, ben, ce n'est pas ça du tout. C'est quoi alors ben, En fait, vous n'êtes juste pas au bon endroit, et vous n'utilisez pas le moyen par lequel vous allez euh, toucher le noyau. Tout ça pour vous dire quoi pourquoi est-ce que déjà le mental n'est pas le moyen qui vous permet de trouver la problématique de manière précise Parce que votre mental va puiser l'information dans une base de données qui est erronée. Alors vous me dire « Ah bon Mais Je vais vous expliquer ça. » En fait, euh, je, je vais vous remontrer ça avec un tableau, je crois que c'est plus simple. C'est simple. On est là en 2019. On est OK donc vous avez une situation ici à vivre qui est compliquée, d'accord Donc vous allez reprendre avec votre mental, vous allez analyser la situation, vous dites tiens, la source de ce problème vient de, ce, de cette situation, On remonte la ligne du temps, par exemple quand vous étiez enfant, hein, donc on va dire à 8 ans, par exemple quand vous étiez enfant, vous avez vécu une situation, vous dites ah ben voilà, c'est parce que j'ai vécu un sentiment de rejet, ma mère m'a rejeté. ma mère ne m'a pas aimé, par exemple. Et au final, qu'est-ce qui se passe C'est que, en réalité, si vous remontez la ligne du temps, -ce que, que, ça c'est le, le mécanisme du mental. Quand on remonte la ligne du temps, que fait votre mental en réalité C'est-à-dire que vous allez vivre une situation. Cette situation que vous allez vivre ici, dans le passé, c'est la situation passée, c'est qu'il y a deux choses. Il y a déjà... La, la réalité qui se vit et par exemple dans la réalité qui se vit vous allez vivre une situation par exemple dans lequel euh, votre mère est très prise par son travail donc on va dire euh, une mère occupée euh, elle est à la fois occupée à la fois euh, elle, est, elle est prise par sa relation de couple elle n'est pas disponible en tout cas il y a un manque de disponibilité à ce moment là ce manque de disponibilité va faire que quand vous allez être enfant, vous allez demander, et euh, je ne sais pas, vous vous êtes fait mal, vous, vous avez juste besoin d'attention et vous allez réclamer votre mère. À ce moment-là, par exemple, votre mère vous dit « Écoute, je n'ai pas le temps et puis calme-toi parce que je c'est ingérable. » Voilà, qu'est-ce que vous allez vous dire Vous, en tant qu'enfant, vous avez juste un besoin d'attention, un besoin d'empathie, un besoin d'écoute à ce moment-là. Mais la situation, vous allez, comment vous allez exploiter l'information comment ça va, vous allez traiter l'information la seule chose c'est qu'en tant qu'enfant ici, et c'est ça la problématique hop là, c'est qu'en tant qu'enfant vous vous décalez de la réalité vous allez faire une interprétation c'est à dire que vous allez euh, vous allez, c'est comme si vous allez raconter une histoire sur la réalité qui se vit, et cette interprétation que vous allez dire c'est que ma mère ne m'aime pas c'est je ne suis pas aimé ou je ne suis pas écouté voilà là, le seul problème en fait c'est que votre mental lui ne puisse pas l'information sur la réalité qui s'est vécue puisque la réalité qui s'est vécue pour vous en tant qu'enfant et celle que vous avez enregistrée c'est cette interprétation là qui est je ne suis pas aimé donc le mental, quand il y a quelque chose qui se passe et qui est difficile ici en 2019, qu'est-ce qu'il va faire Le mental, lui, va puiser l'information, cest « Ah, ça, ça s'est passé quand j'ai eu 8 ans parce que je n'ai pas été aimé par ma mère. » Alors que pas du tout. Ça veut dire que votre mémoire, votre mental, puise l'information dans des interprétations qui ont été faites, c'est-à-dire dans des c'est ce qu'on appelle les inférences. Ça veut dire que votre mental puise l'information automatiquement dans une base de données qui est erronée en réalité. Donc, parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas cette objectivité d'aller comprendre votre mère, d'aller voir ce qui se passe. Vous êtes juste là avec votre besoin, débordé par votre besoin et débordé par vos émotions. Coucou Annie, coucou Virginie. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle vous tournez en boucle en fait. C'est-à-dire que si vous vivez une situation là en 2019 et que vous n'avez pas par exemple reçu la reconnaissance de la part de votre de votre supérieur, vous allez vous dire OK, à quoi c'est dû Mais en réalité, si vous utilisez le mental, vous allez tourner en rond. Et donc vous allez trouver des outils, des solutions à ça, mais des outils et des solutions à quoi en fait C'est c'est même pas c'est pas la problématique, c'est même pas c'est même la problématique, elle n'est pas là en réalité, elle ne se pose pas là du tout. Donc, ce qui se passe tout simplement, c'est que vous allez inconsciemment inconsciemment vous allez, inconsciemment, vous allez mettre un mécanisme en place, un mécanisme qui est inconscient, hein, du coup, ce mécanisme-là, qui est inconscient, qui fait que vous allez reproduire euh, les mêmes scénarios, vous restez en boucle dans une réalité qui pas, que vous avez définie dans le passé et que vous allez reproduire dans le présent de « je ne suis pas aimé », alors que c'est complètement faux. Donc comment faire Donc ça veut dire que la meilleure façon de trouver une solution, c'est dire que si vous êtes face à une situation qui est difficile, en fait, par où il faut commencer Ce n'est pas, pas en cherchant la solution, ce n'est pas ça en fait. C'est de cibler juste. Coucou Morgane C'est de cibler juste, c'est dire où est ma problématique. Et quand vous ciblerez de manière juste, c'est-à-dire que vous allez... Trouver la problématique au-delà de l'histoire que vous vous racontez, au-delà des interprétations, au-delà de ce que votre mental vous raconte, à ce moment-là, quand vous allez trouver la solution, euh, la problématique, pardon, la solution est une évidence. En réalité, il n'y a même pas à dire quels sont les outils. Non, la vraie et réelle question, c'est quel est mon problème Qu'est-ce qui fait que je fonctionne de cette façon-là Qu'est-ce qui fait que ma réalité est ce qu'il est Quel est ce mécanisme inconscient qui dans lequel je suis enfermée qui fait que je tourne en boucle et en fait trouver trouver la racine de votre problème va vous demander d'aller ce que j'appelle d'aller faire une lecture dans vos mémoires inconscientes voilà c'est-à-dire utiliser cet espace là pour aller vraiment aller au cœur du cœur de la problématique de ce qui se passe donc la lecture des blocages inconscients, vous allez vous dire, effectivement, moi, c'est ce que j'utilise vraiment en séance parce que c'est vraiment une ligne directe en réalité. Ça va vite, les séances vont vite, justement, parce qu'on est au cœur de ce qui se passe. Et là, en fait, c'est pas juste. Vous avez aussi la possibilité d'éveiller ça en vous, mais c'est juste qu'il vous suffit d'apprendre à, à comment faire, en fait pour avoir cette lecture-là et euh, aller au-delà de, de, de, de, de ce qui se raconte en vous. Et puis, ben, certaines personnes me disent, oui, mais bon, euh, euh, ce n'est pas donné à tout le monde euh, d'avoir cette intuition, euh, d'aller lire, d'avoir l'information. Bah euh, ben, si, en fait. C'est juste que vous n'avez pas éveillé ça en vous. C'est la raison pour laquelle c'est ce que je propose justement dans mon premier module le samedi euh, 16 novembre dans le programme que j'ai mis en place comment créer votre propre changement. C'est tout simplement que ce jour-là, vous allez apprendre à comment avoir cette lecture-là. Comment et avoir cette lecture en fait des blocages inconscients va bah vous demander quoi en fait. On sort vraiment de ce prisme de je veux avoir raison, je veux avoir. Euh, Là, une cause, la cause de ma problématique qui me convient. pas du. Tout. En fait, comment vous expliquez ça Quand on explore notre problématique à travers ce prisme de la lecture des blocages inconscients, on est surpris en fait. On est très très surpris euh, des mécanismes bloquants dans lesquels on s'est mis. On est surpris parce que parfois on a le sentiment de dire… Euh, ah non, mais je vous donne un exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui me dit « Ah non, mais moi, vraiment, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. » Oui, ça, c'est ce, ce que tu désires, c'est ce que ta tête te dit. Effectivement, c'est ce que ton corps te dit. Ton cœur aussi aspire à ça. Mais inconsciemment, il y a tout un mécanisme qui est mis en place qui dit que non, ce n'est pas ma priorité. Donc, cette personne exploite tout, elle fait tout pour que la rencontre puisse se faire. Elle change, elle se remet en question, elle elle euh, comment dire, elle sort, mais il n'y a rien qui se passe. En réalité, ce n'est pas inconsciemment, il y a une autre information qui est que ce n'est pas sa priorité. Donc, étant donné que tout est vibratoire, la rencontre ne peut pas se faire. Donc, c'est juste que si on a cette lecture-là, du coup, elle aborde la situation différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle traite le dossier prioritaire d'abord afin que la rencontre puisse se faire assez rapidement. Voilà. Et ça, en fait, cette lecture-là, ben vous avez aussi la possibilité de la faire. Donc, je vous souhaite la bienvenue. C'est sur inscription. N'hésitez pas. En fait, euh, il, reste, il ne reste plus que cinq places. Donc, ne tardez pas trop à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés de développer ça en vous. Euh, et, et, et ce qui est chouette, en fait, dans ce programme que je propose, qui est sur trois modules, c'est qu'en fait, c'est vraiment vous allez faire le circuit entre comment j'apprends à trouver la problématique précise au-delà de ce que je me raconte hein, vraiment ce qu'il y a en dessous de l'iceberg et ensuite à partir de là je chemine vers quelle est la solution la plus appropriée et à partir de là étant donné que tout est vibratoire est comment on crée en fait et je trouve que avoir cette boucle là est vraiment très très important dans, dans, dans l'accompagnement par rapport à soi même tout ça pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'un thérapeute pour euh, pour, pour avoir cette lecture-là, c'est quelque chose que vous pouvez développer vous aussi. Donc, ouvrez-vous, coucou Pascal, <rire> ouvrez-vous à être curieux d'apprendre euh, et, et, et surtout, je vous invite tellement à, à retrouver cette autonomie vis-à-vis -vis de vous-même et, et, et en fait, c'est déjà le début, en tout cas, voilà, de, le début d'un cheminement qui va vous permettre justement de... Quel gain de temps, quel gain au niveau de l'énergie aussi qu'on exploite parce que parfois on, on aimerait tellement aller bien et puis on met des choses en place. Parfois c'est sollicitant, ça demande des grandes décisions alors qu'on est à côté de la plaque. quoi, Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis déjà de déjà restructurer comment vous allez traiter les problématiques dans votre vie. Je reste à votre disposition si vous avez toute questions. Coucou Nathalie euh, N'hésitez pas et euh, je vais vous mettre le lien du programme juste en bas. Et, euh, et voilà, Donc c'est le 16 novembre, il reste 5 places. N'hésitez pas à vous inscrire, vous allez voir. Les gens qui ont participé à ce programme ont vécu vraiment de belles choses, de belles prises de conscience et surtout ils retrouvent leur autonomie à, à régler les problèmes mais à ce moment-là, mais de manière beaucoup plus juste, plus précise et beaucoup plus douce, avec plus de clarté dans, dans les difficultés qu'ils traversent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. <rire> au revoir, au revoir tout le monde.